Donc on va écouter désormais la dernière communication de ce colloque. Donc on va laisser la parole à Jean-Marie Pradier. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter, mais je vais quand même le faire. On ne sait jamais. Donc vous êtes professeur émérite de l'Université Paris VIII depuis 2009 et vous êtes chercheur à la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord depuis sa fondation en 2001. Vous avez été. Euh, vous avez organisé en 1984 à Paris le colloque international théâtre et sciences de la vie à la Maison des cultures du monde. Vous avez été nommé en 85 maître de conférence à l'université Paris 8 et vous avez créé le laboratoire interdisciplinaire des pratiques spectaculaires dont l'enjeu était d'organiser des universités internationales d'été pour la recherche associant artistes et scientifiques. Euh, vous avez été nommé professeur des universités en 1992 co-rédacteur du manifeste vous participez à la fondation de l'ethnocénologie à l'UNESCO en 1995 et vos recherches actuelles portent sur la question des arts du vivant et de la diversité des incarnations de l'imaginaire Eh bien merci partir. de me rappeler ma vie, Je l'avais complètement oublié donc je vais euh, oui. vous Donner la parole, 20 merci. minutes. Très bien, vous m'interrompez. Au, hein. au bout de 5 minutes, je vous fais passer ce petit papier. Ah, merci. Et au bout d'une minute, c'est le dernier, ensuite on va. Oui, oui, un mais je vous promets, c'est de... pour hein. ça que j'ai pris un papier. Oui, parce que c'est à mon tour d'apporter mon grain de sel. Euh, J'espère un peu de complexité et sinon de la confusion. Mais je voudrais tout d'abord dédier cette rencontre à euh, Nathalie et Léonore en souvenir de notre premier terrain à Taïwan, quand nous étions beaucoup plus panachés que les queers. <rire> Alors, comment se fait-il que mon implication active dès 1980 dans les sessions de l'International School of Theatre Anthropology, mieux connue sous son acronyme ISTA, dont Eugenio Barba son créateur et animateur m'avait promu en 1996 au rang de cofondateur, a-t-elle joué un rôle majeur dans la conception du manifeste de l'ethnocénologie en 1995 Et en quoi cette question intéresse-t-elle la problématique du terrain Alors, il y aurait de quoi être surpris, en effet, si l'on considère les traits saillants de l'ethnocénologie consacré à l'étude de la diversité, des incarnations de l'imaginaire et du respect de leur singularité, et ceux de l'anthropologie théâtrale de Barba, qui vise à mettre en évidence les principes universels qui sous-tendent l'art des performeurs. Alors, l'opposition, la contradiction, ne tient qu'en fonction de la logique qui fonde la conception du terrain, selon l'ancienne ethnographie et l'anthropologie classique ou ce que l'on peut dire du terrain aujourd'hui dans le contexte de l'ethnocène qui a été souvent cité lors de cette rencontre, c'est-à-dire le désastre engendré par les sociétés dominatrices. Alors le fond de l'affaire, à la base du panache où s'épanouissent l'anthropologie théâtrale et l'ethnocénologie, se trouve la quête du vivant, le bios, la vie, et ce que ces mots signifient aujourd'hui en termes de relations écosystémiques entre symbiotes. Alors Le terrain, dans ce contexte, se réfère pour les chercheurs à l'expérience de l'écosystème, à l'apprentissage de la relation symbiotique caractéristique du vivant qui inclut le végétal, les micro-organismes, le climat, le mouvement volontaire ou forcé des populations. Et l'ISTA a donc été pour moi un terrain au sens strict du terme. L'ensemble des éléments physiques, symboliques, cognitifs, esthétiques, affectifs, où mes racines ont puisé les nutriments qui ont participé à la croissance de mes arborescences dans le manifeste de l'ethnocénologie. Alors, je précise tout de suite, en prenant soin de ne pas m'enivrer de la métaphore végétale, que si les arbres sont plutôt fidèles à un terrain, un seul, et autant par hasard que par nécessité, je n'ai cessé d'aller de l'un à l'autre depuis ma naissance à Marrakech. Alors, l'anthropologie théâtrale de Génieu Barba, il faut y revenir. Elle est née de la démesure d'un projet qui entendait ainsi échapper à sa réalisation. Alors, une fois installée à Holstebro, au Danemark, en 1966, deux ans après sa fondation à Oslo, l'Odin Théâtre est devenue un centre interscandinave de recherche sur l'art de l'acteur. Alors, la qualité des séminaires et ateliers animés par des personnalités de renom. En fit rapidement une référence mondiale dans le domaine de la formation. Alors, les maîtres avaient de quoi attirer. J'en Je cite quelques-uns. Richard Isla, Ketienne de Jean-Louis Barraud, Jacques Lecoq, les frères Colombiani, Jacques les maîtres balinés et les formes classiques de l'Inde, parmi lesquels la danseuse Sanjukta Panigrahi, devenue elle-même cofondatrice de l'Ista. Alors, cette incroyable effervescence attirer les artistes, Dario Fo, Harry Sandy Rosenberg, des intellectuels, Marc Maroli, qui après va finir au Collège de France, et les revues de l'avant-garde américaine comme The Drama Review, etc. etc. Et dans l'effervescence des années 70, l'Odine tenait une place particulière en tant qu'électron libre. Insoumis aux grandes institutions et aux modes habituels de production, mais avec le génie des Italiens du Sud à manier la mafia. Alors, tant de micro-sociétés de micro et communautés de théâtre, souvent engagées politiquement, notamment dans les Amériques du centre et du sud. Alors, ceci explique pourquoi, en 1976, à Belgrade, en Yougoslavie, Barbara dirige une rencontre internationale de ces groupes que, en français, on a appelé le tiers théâtre le Thier théâtre le Théâtre des Groupies, etc., etc., etc., etc., organisé par le BITEF, le Belgrade International Theatre Festival, fondé en 1967, et qui avait fait venir le Théâtre des Nations, sous les auspices de l'UNESCO. Alors c'est intéressant, on a souvent parlé au cours de ce colloque du jeu avec les institutions, de fait pour survivre il faut vivre avec les institutions et savoir les manipuler. Alors, fort du succès de Belgrade, qui a été un succès monumental, l'UNESCO lui a demandé de diriger deux autres rencontres. Alors l'une en 1977 à Bergame en Italie, Organisé par le Teatro Tascabile, et l'autre l'année suivante à Madrid et à l'El au Pays Basque espagnol. Les articles publiés dans le magazine de l'UNESCO incitèrent le directeur de l'Office de la Culture de Bonn, alors capitale provisoire de l'Allemagne fédérale, à réaliser un événement identique sur son territoire. Et au printemps 1979, Hans-Jürgen Nagel sollicita ainsi Eugenio Barba pour ce qu'il croyait être un grand atelier. Lâché d'être réduit à des actions pédagogiques qui dévoraient tant énergie et paralysaient la création de nouvelles productions, Barba eut l'idée d'accepter pour jamais dire non aux institutions. Mais à des conditions financières telles qu'il était peu probable qu'elle soit à la hauteur des possibilités de son interlocuteur. En réalité, Barba avait dans l'esprit de s'engager dans une perspective de recherche nouvelle. En 1963, parti pour l'Inde, au sud de l'état du Kerala, au Kalamandalam, pour y observer l'entraînement à l'art du katakali des jeunes apprentis, Barba avait été profondément impressionné par la puissance vive de leur présence alors que lui échappait le sens de l'intrigue qu'ils jouaient. Et en travaillant ultérieurement avec des performeurs asiatiques, porteurs d'une tradition classique fondée sur un apprentissage et des résultats qui lui semblaient présenter certaines similarités avec celles des actrices et acteurs de l'Audine Théâtre, son idée était de rassembler en un seul espace-temps des artistes maîtres de ces formes, de les observer, d'en déconstruire le processus d'acquisition de leurs compétences, enfin de se livrer à des expérimentations tout en commentant le cours des événements devant un ensemble de participants venus des quatre coins du monde. mégalomaniac Un jour à Holstebro, Barba reçut un appel de Hans-Jürgen Nagel qui lui annonçait qu'il avait rassemblé le budget nécessaire, « Die Deutschmark, Et il fallait donc inviter pour un mois des groupes d'artistes balinés, indiens, chinois, japonais, auxquels s'ajoutaient des intellectuels, non donnés aux universitaires, des invités spéciaux, special guests, 53 participants originaires de 19 pays, et une date fut fixée, le mois d'octobre 1980, le lieu Bonn, Allemagne fédérale, avec une suite pour le mois de novembre en Scandinavie. Alors, vous le savez tous, mes chers collègues, un budget de recherche, surtout lorsqu'il est très élevé, ne s'établit et ne devient acceptable qu'après lui avoir donné un intitulé attrayant et cependant sensé et rédiger un argumentaire solidement étayé avec hypothèses et leur mode de vérification. Alors, je dois que, préciser que Barba est l'un des théoriciens et auteurs les plus féconds du milieu des arts du spectacle vivant mondial, qualité illustrée par 13 doctorats honoris causa, le dernier ayant été attribué il y a quelques années, en 2019. Bon, dès les premières hypothèses de la recherche, l'anthropologie théâtrale, en fait, se plaçait dans une perspective écosophique, ça ne se disait pas à l'époque, bien avant le turn de la rupture nature-culture dans la conception de la culture au sein même du discipline académique occidentale. Alors c'est ainsi que Barba définit son projet, et là je vous lis parce que c'est significatif, ça a fait dresser les cheveux de certains collègues des études théâtrales. L'anthropologie théâtrale est l'étude du comportement biologique et culturel de l'homme, à l'époque on disait l'homme, pas l'humain, dit l'homme la femme, dans une situation de représentation, c'est-à-dire de l'homme qui utilise sa présence physique et mentale selon des principes différents de ceux qui gouvernent la vie quotidienne. Et il enfonce le clou avec la définition de l'anthropologie, à l'époque. Et lui n'est pas un anthropologue. Il a fait des études en Norvège, en ethnologie des, des religions. À l'origine, on comprenait le terme anthropologie comme l'étude du comportement de l'homme, non seulement au niveau socioculturel, mais aussi au niveau physiologique. L'anthropologie théâtrale, par conséquent, étudie le comportement physiologique et socioculturel de l'homme dans une situation de représentation. Alors, là, il y a des secrets. J'avais rencontré Eugenio pour la première fois en 1975 à Holstebro, Danemark, alors qu'en poste à Montevideo, j'avais créé un Teatro Laboratorio et je devais cette nomination à mon expulsion de l'université d'Istanbul, expulsion faite par les autorités turques, en raison de mon soutien au mouvement de libération nationale kurde d'Irak, que j'avais fréquenté à plusieurs reprises dans la zone libérée, avec les Peshmerga, vous imaginez. Nous avions sympathisé, Eugenio et moi, et toutefois, préparant un second doctorat, une thèse d'État sur les fondements biologiques du spectacle vivant, j'avais obtenu d'être nommé à l'université de Rabat, l'université Mohammed V, pour y enseigner la psycholinguistique. Et au hasard d'une rencontre à Caracas, lors du Festival mondial de théâtre avec Alina vignac qui était directrice du théâtre norville de Yelena Diagora, et une compagne de Yezé Wotowski, elle m'avait invité à travailler avec ces... Ces comédiens, ces comédiennes, et selon euh, bon, les méthodes. Et je lui avais parlé, bien sûr, de mes hypothèses. Elle m'a dit on fait un colloque international. Bon, comme elle était bouddhiste, théosophe et membre du Parti communiste, elle, avait, elle a réussi à trouver le budget, et nous avons pu inviter euh, René Guy Busnel, le seul grand éthologiste français de l'époque qui a introduit Heim Mesfeld en France ainsi qu'un prix d'expert de médecine le docteur Henri laboré bon, il y avait bien sûr Barba alors je dis à Barba tu viens il m'a dit bien sûr et il est venu avec Grotowski etc bon alors un an plus tard c'est Barba qui m'invite à mon tour et qui me dit bon ben tu viens à l'Ista tu vas t'en occuper toi aussi tu vas être parmi les intellectuels c'est-à-dire la caution intellectuelle. Mais en fait, j'en ai bien profité. Et il m'a proposé d'ailleurs de travailler dans une très très grande liberté et d'intervenir comme je le voulais. Alors, là je passe parce que, étant donné que je suis devenu un ancien combattant, je suis sollicité quelquefois par les historiens, dont Julia Varley, qui, vient de, qui va publier, ou qui a déjà publié dans le journal de The Theatre Anthropology, un entretien que j'ai eu avec elle, dans lequel elle me demande de raconter mon expérience. Alors bon, elle est longue, hein, je vais y aller très rapidement. Mais je me souviens par exemple qu'on se levait le matin, enfin les intellectuels, petite, le petit groupe autour de, de, de Barba, à 6h moins 10, on avait une réunion de travail, et puis après c'était training, training, training, avant le petit-déjeuner, on mangeait très bien. Puis après c'était démonstration avec les maîtres asiatiques, puis après c'était atelier, et obligatoire, hein, etc. etc. Et ça, ça a duré jusqu'à minuit. Alors ce qui veut dire que nos fessiers étaient dans un état épouvantable, notre fatigue était incroyable, je ne sais pas ce que j'ai absorbé, mais c'est comme un arbre qui, qui, ne, qui ne conceptualise pas les nutriments qu'il reçoit, je recevais, je recevais, et on avait des spécialités. Ma spécialité, c'était de m'occuper des Japonais. J'avais de l'empathie pour eux, notamment avec euh, Madame Azuma, etc. J'avais une grande empathie, bien sûr, avec Sanjuta Panigrahu, mais qui était une chasse gardée de géniaux. Et moi, j'étais chargé de m'occuper à la fois de, du bien-être des Japonais, etc. Sachant justement que cette pseudo-interculturalité, dans la réalité, c'est très compliqué. Vous savez, les grandes embrassades dans les colloques, les festivals d'Avignon, etc. Tout ça, c'est vraiment du théâtre. Au sens métaphorique du terme. Dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec des gens avec qui on ne parle pas la langue, etc., etc., qui sont très susceptibles et qui sont manipulés par un maître assez sadique, Eugenio Barba. J'espère que c'est ce pas enregistré, mais très amical cependant et très généreux, qui faisait faire des exercices, des expérimentaux entre, par exemple. Euh, un maître de Kyogen, et sans doute à Panigrahi, etc. Patrice Favis a publié un article assez retentissant là-dessus dans The Thermal Review et compagnie. Bref, on travaillait à la fois dans la communication et de, dans le malentendu. Bon, mais ça marchait. Et moi, personnellement, je me trouvais très à l'aise. Ah, voilà, 5 minutes, c'est bien. Je vais prendre les, les dernières pages. Euh, je me trouvais très très à l'aise et très heureux parce que c'était un milieu international. Toutes ces nationalités, moi, j'avais la chance, grâce au service secret turc, donc, de parler espagnol à cause de mon séjour à, en Uruguay. Euh, il y avait une turque, d'ailleurs, euh, aussi, qui était venue. Euh, on parlait anglais, français, euh, italien, des langues imaginaires, etc. Mais on travaillait, on travaillait. Et c'était donc un climat, si vous voulez, dans lequel on reçoit sans trop savoir ce que l'on reçoit mais qui agit sur vous après. Vous savez, c'est comme le bon vin hein, que l'on fait euh, mûrir en cave. Voilà. Alors, euh, je prends là un tout petit passage, un, un tout petit passage de mon interview avec euh, Julia Varley, et je dis, nous étions très fatigués, et euh, euh, il y avait le matin le training avec génio et Tony Koch, les maîtres orientaux, il y avait les démonstrations qui duraient des heures, etc., et il fallait toujours être prêt surtout les intellectuels et même les acteurs de l'audience, C'est-à-dire que, par exemple, brusquement, je nous disais, tiens, Nando, en s'adressant à, à professeur Taviani, peut tu nous dire en, à, à telle époque, Coco, qu que faisait-il, etc. Bon, moi, j'avais aussi quelquefois des solutions pour un truc. Allez, euh, Jean, viens nous parler de ça. Bon. Il fallait être prêt, et il fallait réagir. Et, et il y avait... assez ah, c'est très intéressant. Les... moi ce qui m'intéresse, c'est pas la communication, ce sont les malentendus et je souhaite que l'on développe des, des départements de malentendus et non plus des départements de communication alors exemple et je terminerai peut-être là-dessus n'est-ce pas c'est qu'il euh, y avait bien sûr la fameuse question du pré-mouvement dont on a parlé et Eugenio Barba était assoiffé de savoir d'où part le mouvement c'est-à-dire d'où part l'énergie on en a parlé tout à l'heure hein, au café Bon, alors il y avait un maître baliné, Made, Pasek, Tampot, que tu as connu, bon, et je le vois discuter avec la traductrice, comment s'appelle-t-elle, elle est morte Christina, Christina, Christina, c'est ça. Bon, très longuement, lui, discute avec la traductrice, donc il y avait le trio, vous voyez il y avait Barba qui interrogeait le baliné qui ne comprenait pas, qui se faisait traduire par la traductrice, qui renvoyait au baliné, et le baliné qui répondait quelque chose, etc. etc. Bon. Et puis après, bon, cet entretien à trois cesse. Et au repas de midi, euh, je me mets avec Christina euh, pour déjeuner, et bien sûr, je lui dis, Christina, vous avez longuement parlé entre vous, hein. qu'est-ce qu qui se passait De quoi pouvez-vous parler « Ah, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qui se passait ?» Bon, Madé, ma, ma à euh, ne comprenait absolument pas. Alors, il m'a dit, « Écoute, toi, tu connais très bien Barba, réponds ce qu'il veut. <rire> » Je trouve que c'est la leçon que tout anthropologue devrait <rire> méditer. Et c'est comme ça qu'après il y a eu les traités d'anthropologie théâtrale qui contiennent des choses extrêmement intéressantes. Et là je terminerai sur une question. Ce que j'ai appris à l'Ista notamment, c'est un concept grec qui a été repris par Niels Bohr, le père de la physique quantique. C'est le concept d'énontiodromie qui a été vulgarisé par Niels Bohr lorsqu'il est devenu chevalier de la reine ou du roi après son prix Nobel quand il a pris le blason du Tao, hein, qui a été après vulgarisé par, bien sûr, comme la théorie des quantas, avec le Tao de la physique, etc., etc., avec la légende latine, cette fois-ci, « Contraria sunt complementa ». Les contraires sont complémentaires. Ça, c'est la logique de base d'Eugénio de Barba, de sa recherche dans l'anthropologie théâtrale, et c'est ce que j'ai acquis de plus important et qui me fait vivre heureux, bien que relativement âgé. Merci beaucoup. Je vous remercie.